Hello, bienvenue dans cette super vidéo. Florent, je suis content de t'avoir. Ben, je suis content d'être là avec toi aussi. Exactement. Surtout parce que tu es payé pour être là aussi. Mmh. Donc tu es content d'être payé pour faire des vidéos. Ouais. Exactement. État du café, moi j'en ai pas. Je suis trop dégoûté. <rire> euh, donc euh, Florent, technicien euh, informatique, web, euh, euh, qui gère toutes les plateformes chez nous, euh, qui s'occupe de tout créer. Florent, c'est bien ça Est-ce que j'ai ouais. loupé Est-ce que je loupe quelque chose Non, c'est ça. Hein. C'est un gros résumé, mais c'est un bon résumé. Yes, c'est lui qui sait tout faire. Et aujourd'hui, on va vous montrer comment mettre votre formation en ligne sur un site. Et on a choisi Learnybox. Alors, il y a des milliards de raisons pour lesquelles on a choisi Learnybox. On va préparer une vidéo qui va expliquer euh, pourquoi Learnybox, pourquoi euh, telle ou telle plateforme en ligne. On est d'accord, Flo Exactement. Ouais, on ne va pas prendre trop de temps là-dessus pour aller vite dans le, dans le vif du sujet. Mais exactement. Ouais. Mais voilà, si vous vous demandez pourquoi on a choisi LearnyBox, on aura une vidéo qui va vous dire pourquoi. C'est aussi parce que nous on utilise LearnyBox et une des raisons, voire 99,9% des raisons pour lesquelles on utilise LearnyBox, c'est que sur tous les gros acteurs du marché, c'est aujourd'hui le seul qui respecte quasiment 100% même la loi en fait de le droit de la formation. Voilà, exactement, tout simplement. Bravo. Bravo. Et on vient de me livrer un café, Flo. T'en as de la chance, toi Oh putain, je suis trop fort. Je l'ai négocié aussi. J'ai hein. négocié. Je compte <rire> vidéo si vous me faites un café. <rire> Bien Alors, du coup, on va rentrer dans le sujet. Tu vas montrer toutes les étapes pour créer une formation en ligne. Pourquoi on crée une formation en ligne Parce qu'en fait, bah, très clairement, beaucoup de gens me disent Oui, mais moi, je suis habitué au présentiel, le en ligne, tout ça. Je ne sais pas trop. Je suis bloqué. Euh, parce que déjà, je ne vois pas l'intérêt. Alors, déjà, l'intérêt de la formation en ligne, Flo. Mais tu as reconfirmé derrière moi, parce que tu, tu discutes peut-être avec des, des, des clients aussi sur ce sujet-là. Mmh. Mais euh, bah déjà, c'est parce que ça va vous permettre de « scaler », qu'on appelle ça en anglais, c'est-à-dire d'augmenter le nombre de clients que vous pouvez obtenir. Et je suis désolé, mais je vais le dire. Un truc que je me fais insulter sur Internet, sur des pubs, tout le monde m'insulte pour ça. Quand je dis qu'être euh, formateur, c'est être chef d'entreprise. Et être chef d'entreprise, c'est être dans du business. Et qu'il faut pouvoir générer du chiffre d'affaires pour pouvoir vivre… Payer des salariés, payer des charges, payer tout ce qu'il y a à payer, si vous voulez avoir des salariés, bien sûr, si vous n'êtes pas obligé. Mais voilà. Et euh, on ne devient pas indépendant à son compte si si on a peur de tout ça. Et donc, quand on est dans ce système-là, eh ben, il faut euh, avoir du client. Et donc, avoir une formation en ligne, une plateforme de formation en ligne qui tient la route, ça permet bah, d'augmenter son nombre de clients, de pouvoir euh, se libérer du temps parce que ça permet d'automatiser beaucoup de tâches. Mais d'accord, du coup, d'avoir une plateforme comme l'ordibox, ça vous permet de le faire en respectant la loi. Exactement. Donc, on part du postulat que vous avez votre compte euh, Box. Si vous ne l'avez pas, il y a un lien pour créer votre compte en dessous de cette ouais. vidéo. Vous pouvez créer votre compte. Ça va vous permettre d'arriver au même endroit qu'on est là une fois que vous l'aurez créé. Éventuellement, la Flo, si tu es un mec sympa, tu prendras quelques instants pour montrer comment on crée ce compte pour ouais. ceux qui ont peur de créer un compte. Ouais, Sinon, on peut faire ça une petite vidéo rapide et puis on, le, on la met en lien aussi dans la, dans la vidéo. sinon. Voilà, non, comme ça, dans la description, tout le monde sera au même niveau et euh, sachez qu'il n'y a rien de compliqué, mais c'est vrai que quand on vous montre, c'est plus simple. On part du principe que vous avez déjà donc votre contenu de formation en ligne, soit des vidéos, soit, des, soit des, du contenu du texte, texte. Euh, soit des PDF, soit des audios qui sont tout prêts à être mis. Tout ce que vous avez besoin, c'est de les mettre en ligne sur une plateforme pour que ça se fonctionne. On part du principe que vous avez un programme de formation qui est structuré euh, étape par étape euh, et qui vous permet du coup de savoir comment vous allez structurer votre formation. Mais je vois que tu as le plan de formation ouvert euh, sur ouais. tes onglets Flo. Donc Exactement. voilà. Euh, mais je pense que tu vas du coup en évoquer rapidement la chose. Ouais. Et allez, donc… Bon, on... vas oui Vas-y, vas-y, vas-y. Et, et du coup, on part du principe que vous êtes opérationnel sur tout ça, qui ne vous reste plus qu'à tout mettre en ligne en fait. C'est ça c'est ça. C'est pour ça nous, en fait, on a préparé un, un plan de formation factice. Donc, évidemment, c'est un, un plan euh, chapitre 1, euh, enfin, un module 1, chapitre 1, etc. C'est très simple. Euh, mais c'est juste pour s'imager et pour pouvoir euh, créer la formation de A à Z en ayant un plan en tête. Et euh, voilà, comme euh, vous, vous l'aurez en tête, on fait comme si on était à votre place avec un plan préparé, euh, notre contenu à côté euh, aussi avec nous et euh, tout, en fait, prêt à être implémenté donc euh, sur box Ou top. Et donc, ouais, ouais. Euh, du coup, mais si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas encore vos supports, alors du coup, on va mettre en lien sous cette vidéo, vous allez pouvoir télécharger gratuitement une liste de matériel pour créer vos formations, vos vidéos, si vous voulez, ouais. le matériel qu'on nous, on utilise. Ça vous permettra d'avoir une un, un première liste de matériel. Euh, deuxième chose, on va mettre en lien sous cette vidéo le programme de formation également euh, qui vous permet de savoir structurer. Troisième chose, on va mettre en lien sous cette vidéo également, euh, le modèle, un modèle de diapositive qui respecte le droit de la formation et qui va vous permettre de créer vos formations en ligne euh, et après qui vous permettra grâce au matériel de les tourner en vidéo et, euh, et grâce au plan d'avoir toute la structuration. On est d'accord On est, on est d'accord. Purée, c'est trop top. Donc, normalement, vous avez tout ce qu'il faut avec cette vidéo pour créer votre formation en ligne, enfin l'héberger en ligne. Okay ça. Et on fera une seconde vidéo à la suite de celle-ci pour vous dire, après avoir créé votre espace de formation en ligne, comment faire en sorte de respecter toutes les règles du droit de la formation pour être CPF, OPCO, FAF euh, et que vous obteniez les financements et que vous respectiez tout le cadre de la loi et qu'en cas de contrôle, tout se passe bien. Exactement. j'adore <rire> quand un plan se passe sans est qu'on, Est-ce que je commence à… Vas-y ah, fonce, je te la laisse formation. aller, je te donne la main. Vas-y, je suis un mec trop sympa. Très bien. Donc, euh, voilà, tu viens de le dire, on a avec nous notre plan de formation et on a avec nous notre contenu de formation. Donc, euh, nos vidéos, nos textes à insérer au sein de la formation. Là, on se retrouve, euh, comme vous le voyez, sur la page d'accueil de Learnybox. C'est la page sur laquelle on tombe dès qu'on s'est inscrit. Donc, directement après qu'on se soit inscrit, on a évidemment quelques petites vidéos tutoriels parce que Learnybox est très didactique. Ça c'est cool aussi, c'est l'un des autres aspects positifs du, du logiciel, hein, de, de la plateforme. Euh, et donc, arrivant là, euh, on a juste à cliquer sur formation pour créer la formation de zéro. Donc là, vraiment, je n'ai pas configuré euh, Learnybox, je n'ai pas configuré le compte plus que, plus que vous. En fait, je suis arrivé là-dessus euh, après m'être inscrit tout simplement. Donc, je vais cliquer sur formation. Euh, donc, comme je le disais, c'est très didactique. Il y a une vidéo ici qui vous explique même ce qu'est une formation, en tout cas selon learningbox. Donc, on va cliquez ici sur créer une formation on arrive à la sélection du thème alors ça peut paraître anodin euh, mais ça l'est pas tant puisque euh, la sélection de ce thème euh, elle est assez importante parce qu'on ne peut pas tant en fait une fois qu'on a choisi le thème on peut changer bien sûr certaines couleurs euh, certaines polices d'écriture etc mais il euh, y a quelques couleurs qui sont soit très embêtantes à changer soit impossible à changer donc vaut mieux enfin, je vous conseille de, pour ne pas trop avoir à vous embêter après, de bien prendre le temps juste de regarder les couleurs ici, euh, quel format vous plaît, euh, voilà. quel thème vous plaît, faut que vous en sélectionnez un, Et surtout par rapport aux couleurs notamment, parce qu'en fait vous allez le voir, mais euh, donc là il a, on a, euh, je dirais, allez, 11 thèmes, on a 11 thèmes et en fait ces 11 thèmes, c'est surtout les couleurs qui changent puisque les cinq dispositions au sein de ces thèmes ici sont les mêmes pour chaque thème du coup. Euh, donc, après, une fois que vous avez sélectionné votre disposition, donc nous on préfère celle-ci par exemple, il faut donc euh, choisir bien vos couleurs. Donc, ici les couleurs qui ressortent, c'est le vert des boutons, éventuellement le marron en bas de page, euh, et voilà. Et sinon, du blanc en guise, de, en guise de layout, je sais pas comment dire ça, en guise de, de, de couleur par-dessus l'image, euh, voilà, pour celle-ci. Donc, il y en a plein d'autres, hein, il y a du rose, etc. Donc, je ne vais pas, pas m'attarder là-dessus, mais juste pour dire que c'est important de choisir euh, la couleur qui vous plaît. Parce que euh, certaines après seront vraiment embêtantes à changer. Donc nous, on va choisir par exemple les corporate, euh, par exemple celui-ci. Moi j'aime bien le, les deux qui sont en dessous là parce que du coup ils sont très centrés. Alors que enfin les présentations sont très centrées alors que ici les présentations prennent vraiment toute la page. Euh, et donc moi je, voilà, je suis plus fan de ça. Euh, on n'a pas à, avec les yeux on n'a pas à lire. Euh, les yeux ils font moins de mouvements en fait sur l'écran notamment quand on, a des, quand on a des grands écrans, mais en fait peu importe la taille. Donc, je vais choisir ce thème Si donc je vais cliquer sur choisir ce thème. Ensuite, on arrive à la méthodologie. Donc la méthodologie, euh, c'est important puisque du coup, c'est ce qui vous permet de, de savoir à quel moment euh, votre apprenant va pouvoir voir vos, vos chapitres, vos modules, vos vidéos, votre, votre contenu en fait, de formation. Donc, je vais les expliquer, les expliquer un par un. Euh, on a d'abord la méthode par, par module programmé. Donc La méthode par module programmé, euh, c'est le fait de donner accès au contenu, donc à un chapitre ou à un module, et ou à un module, euh, selon une date fixe après son inscription. Donc Par exemple, euh, le 23 décembre, je vais donner accès à tel chapitre de ma formation ou à tel module de ma formation, ou alors, euh, relative à l'inscription, donc une date relative inscription, à l'inscription, c'est-à-dire euh, ben, 7 jours après son inscription, je veux qu'il ait accès à tel module. Euh, voilà, ou, ou, ou 14 jours, ou que sais-je. Voilà, ça, c'est vous qui décidez. Et donc, c'est euh, à ça que ressemble le, la méthode par module programmé. La méthode par cours quotidien ou hebdomadaire, euh, c'est le fait d'autoriser un nombre de cours, donc de chapitres visualisables. Euh, par semaine c'est à dire que vous pouvez dire par exemple je ne veux je veux que mon apprenant ne puisse voir euh, que ne puisse avoir accès à la formation que trois fois par semaine Voilà, tout simplement euh, donc ça c'est juste un exemple mais c'est c'est pour vous dire que, que ça configure comme ça la méthode en accès libre bon bah, comme son nom l'indique il n'y a aucune restriction la méthode en accès libre avec restriction c'est celle que nous on préfère euh, pour la simple et bonne raison que la seule restriction qui s'applique à cette méthode là c'est euh, on oblige pour que la personne puisse voir le chapitre 2 qu'il ait vu le chapitre 1 pour que la personne puisse voir le chapitre 3 il faut qu'il ait vu le chapitre 2 etc etc etc et euh, l'autre avantage de cette, euh, de cette méthodologie c'est qu'elle permet de d'insérer des, des formulaires enfin, des, des, des, des questionnaires donc des, euh, des évaluations je trouvais pas le mot <rire> Les évaluations, et c'est super important dans le cadre du coup de la formation professionnelle, même si on ne va pas trop se pencher là-dessus aujourd'hui, mais c'est important puisque du coup vous avez besoin de valider des acquis. Et donc nous, euh, si on n'impose pas le remplissage bah, de ces questionnaires, de ces évaluations, en fait on ne peut pas euh, valider officiellement la formation. Et donc cette méthodologie le permet, on peut empêcher la personne qui n'a pas rempli l'évaluation de poursuivre son évolution au sein de la formation. Ça, c'est super intéressant pour ça. Et enfin, le dernier, la dernière méthodologie, c'est une méthodologie assez particulière, donc méthode par abonnement. En fait, euh, c'est plus, disons, une méthode blog, puisque euh, blog privé, disons. Euh, c'est comme si euh, euh, toutes, les en gros, toutes les personnes qui s'inscrivent à votre formation aujourd'hui n'auront euh, au euh, enfin, pas accès au contenu que vous avez créé précédemment, ils n'auront accès qu'au contenu que vous créez. Aujourd'hui et dans le futur, tous les contenus qui ont été créés avant son inscription, il n'y aura jamais accès. Voilà Donc voilà pour la méthodologie, donc comme je vous l'ai dit, nous on va sélectionner la méthode en accès libre avec restriction, puisque c'est ce qui va nous permettre de gérer plus facilement avec les questionnaires, les évaluations. Alors vraiment, cette idée de questionnaire, juste pour bien souligner, hein, c'est pour respecter le droit de la formation vraiment jusqu'au bout. L'idée pour nous, c'est que vous ayez un espace de formation qui respecte la loi au maximum, de chez Maximum, même si euh, la loi peut changer entre le moment où on tourne cette vidéo et, euh, et, et le moment où vous la regarderez. Mais en tout cas, à l'instant T, on, vous devez respecter la loi au maximum. Et c'est pour ça que cet espace est le mieux. Mmh, effectivement. Et puis bon, ça reste quand même important de valider les acquis euh... Faire une formation, si on peut si on peut valider voilà, bah, que, même pour les élèves eux-mêmes, hein, je pense que pour les apprenants eux-mêmes, savoir qu'ils ont bien compris une notion en répondant à un quiz ou à une évaluation, c'est quand même valorisant pour eux, je pense. Oui, tout à fait. Tu sais, toi, tu es plutôt l'aspect bienveillant, et puis moi, je suis l'aspect réflexion financière, tu vois. Non, mais je comprends. Il est illégal pour que tout se passe bien, tu vois. Parce que le monde est tellement fait de choses complexes qu'il faut bien pointer les choses, Je crois que tu as bien raison. Ici, donc, on arrive, on a choisi notre méthodologie, notre thème, super. On arrive donc à insérer, donc à choisir notre nom de formation. Si vous l'avez, bien sûr, vous l'insérez. Si vous ne l'avez pas, pas de panique, on peut cliquer sur Je ne sais pas encore et il va remplir tout simplement par le nom ma première formation. Donc on va le laisser comme ça, nous, puisque le nom ici n'est pas très important. Euh, si vous avez un logo, bien sûr, vous insérez votre logo. Donc, moi, je vais choisir un petit logo. Alors j'ai créé un, un micro-logo très très simple ici qui s'appelle Logo. <rire> voilà, donc je l'ai inséré là. On, on changera... Euh bien sûr sa taille après ça c'est un aperçu qui n'est pas très très représentatif donc on va le laisser comme ça pour l'instant on peut faire étape suivante et là on arrive euh, au plan de formation ici encore une fois pas de panique si vous n'en avez pas bon euh, c'est pas en fait si vous n'en avez pas c'est pas très grave euh, ça peut être intéressant pour tester la plateforme mais effectivement si vous n'en avez pas euh, bon peut-être que ça, ça sert pas à grand chose de tout de suite commencer à aller sur learning box pour créer une formation autant la créer déjà au moins le plan euh, sur papier ou en tout cas sur un word, enfin ce que vous voulez. Euh, parce que alors, vraiment, juste, vous... ouais. je suis d'accord avec toi Flo, mais alors pour avoir eu des gens au téléphone, en accompagnement pédagogique sur ces derniers jours, euh, des gens qui disent, oui, mais moi, je préfère faire en même temps et sentir le clavier ah, ouais. sur le bout de mes doigts et tout, <rire> avant de rédiger. Je... Vraiment, vous choisissez quand vous voulez, ouais, vous pouvez dans l'ordre que vous voulez. Ce qui est ah, important, c'est que ce soit fait. C'est-à-dire, vous lancez ouais. et vous finissez et vous passez à autre chose. -à vous okay. Il y a deux choses vraiment très importantes. Vous lancez la création et vous finissez la création. Et après, peu importe comment vous faites, on arrive au résultat. Ouais, t'as raison. Ok, très bien. Non, parce que sinon, coup, moi, ouais. je vois bien des commentaires sur YouTube qui vont dire Ouais, mais moi, tu sais, j'ai pas encore le plan et du coup, ça me bloque. Pour... Okay. Ah non, non bah, C'est ouais, ouais, ouais. tu... l'expérience qui parle, ça. Merci. Ah là là là là là là, là ça, genre... Les gens au téléphone. <rire> Alors, donc bon. Nous, il se trouve qu'on a créé un plan factice. Donc oui, on a un plan de formation. Donc on va faire comme si on en avait un, bien sûr. Si vous n'en avez pas, cette étape, elle est simple pour vous puisque vous avez juste à cliquer sur « Non, Moi, je n'ai pas de plan de formation ». Donc un plan sera créé par défaut. Pas de problème. Comme il nous dit, ne vous inquiétez pas, nous allons créer un plan par défaut. Voilà. Et quoi qu'il arrive, plan ou pas plan, euh, si ce plan pour vous est amené à changer dans le futur, euh, si vous en avez un là aujourd'hui, maintenant, il euh, n'y ben, a pas de souci. Bien sûr, on peut le changer à tout moment, ce plan, au sein de la formation. En fait, on peut tout changer à n'importe quel moment voilà euh, sauf exact. pour Alors, le thème, juste ouais. désolé ah, <rire> j'ai l'impression que je te coupe à chaque fois mais ça me vient en tête mais ouais, mais euh, tu raison, raison. raison moi pas Voilà euh, il faudra faire attention à la manière dont on change parce que bah, pour éviter de perdre des données qui pourraient mmh. sauter en, en même temps quoi tu vois ouais, euh... oui Effect effectivement tu as raison de le préciser euh, dès lors qu'on a des élèves enfin des, des apprenants dans la formation qui ont suivi la formation euh, si on change des choses dans la formation une fois que les gens ont commencé, ouais, as raison, là, c'est plus compliqué. Enfin, c'est ces possible à faire, mais par contre, on perd les données euh, des gens qui ont suivi la formation. Et donc, ça peut être ben, préjudiciable euh, dans, la, dans le cas de la formation pro, je pense. C'est ça. Donc, il ouais. faut, euh, bah, y a une méthode pour le faire, pour éviter de tout perdre. Hein. On est d'accord. Ouais. Hein. Donc, ouais. il que, voilà, ne faites pas ça de manière sauvage, quoi. Ouais, mais t'as raison de le préciser, super. Ok, bon, euh, donc ouais, donc on peut tout changer, donc euh, avec cette attention-là, euh, sauf que je, comme je le disais tout à l'heure, je le répète, pour le thème, faut vraiment faire attention à, à bien choisir la, la couleur parce que après ça peut être embêtant. Euh, donc ici nous, notre, à quoi ressemble notre notre plan de formation Il est très simple. On a mis cinq modules euh, avec une page d'accueil, mais la page d'accueil, vous allez le voir, est créée automatiquement. Donc on a cinq modules au sein desquels on a environ cinq chapitres. Euh, et parfois il y a même des sous-chapitres qui se glissent dans ces chapitres on va voir comment faire ça aussi on va voir comment insérer des évaluations et, euh, et puis donc on va commencer à créer notre petit notre petit plan de formation donc combien on a de modules on a dit qu'on en avait 5 et au sein de ces modules euh, on a combien de pages donc des chapitres finalement on a 5 chapitres donc on a 5 chapitres pour 5 modules et c'est bon on peut faire étape suivante qu'est-ce qu'on veut comme élément alors sur nos pages donc dans nos chapitres euh, en fait il faut comprendre dans page, euh, learn qu'ils appellent des pages nous on appelle ça des chapitres parce qu'en fait pour nous euh, dans le cadre de notre formation mais c'est comme ça qu'on l'organise mais c'est comme ça qu'on vous conseille de l'organiser aussi c'est que donc un module est un module et une page est un chapitre voilà et cette page donc on décide qu'elle contienne les éléments de formation qu'on veut mettre en avant euh, nous ce qu'on a l'habitude de faire c'est d'insérer une vidéo un Texte et pourquoi pas un bloc de téléchargement euh, si jamais on a des des, des des documents à faire à faire du télécharger pédagogique voilà du support pédagogique voilà exactement euh, donc l'espace commentaire on a on, on le met pas tout le temps parce que bah, tu toi tu étais pas trop fan de ça les non alors moi je mettrai pas l'espace de commentaire alors Pareil, il euh, y a des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est bien parce qu'on va pouvoir échanger avec nos stagiaires. » Les stagiaires vont dire « Oui, mais c'est bien, on peut faire des commentaires. » Et puis, en fait, dans les faits, quand vous regardez, euh, ils vous mettent des commentaires du genre « Ok, merci, je regarde la vidéo suivante. » Et puis, en fait, vous vous retrouvez avec 10 euh, milliards de commentaires euh, qui, en somme toute, ne servent à rien. Et euh, ça vous prend beaucoup de temps à manager. Et puis, de temps en temps, vous aurez un commentaire d'une personne qui va dire « Oui, alors je n'ai pas su comment euh, su euh, faire marcher la vidéo. » Et euh, du, coup, euh, bah, du coup, vous allez devoir gérer les commentaires un peu comme ça, euh, du genre des gens qui ne savent pas. Alors, euh, c'est bien pour le, le droit de la formation prouvée qu'il y a un support technique. Euh, ce qui est embêtant avec ce genre de commentaires, c'est que des gens qui ont des soucis parce qu'eux ne savent pas comment on utilise un ordinateur vont mettre le doute à des gens qui savent comment on utilise un ordinateur. Et du coup. Euh, même si vous devez apporter un support technique dans le droit de la formation et un accompagnement pédagogique euh, vous allez avoir des commentaires qui vont d'un euh, vous allez devoir gérer plein de commentaires qui savent à rien euh, vous, les commentaires qui sont intéressants pour l'accompagnement technique et support pédagogique le problème c'est que euh, les gens vont mettre du doute à d'autres personnes qui n'en avaient pas et donc c'est mieux que les gens vous envoient des mails directement ou vous contactent à travers un support euh, de contact euh, qu'il y a directement dans la plateforme et là ouais. C'est plus facile d'un, ça prouve que vous avez un accompagnement pédagogique et un support technique et ça vous fait passer moins de temps à gérer les commentaires et ça vous fait passer moins de temps à gérer des gens qui lisent des commentaires dans lesquels ils ne sont pas concernés par le commentaire, mais qui prennent quand même peur du contenu du commentaire. Exactement. Ouais, très bien. Voilà. Très bonne justification. <rire> ah, putain, je suis calé moi. Voilà, donc, bon. donc au-delà de l'espace commentaire qui n'est pas forcément conseillé a priori, euh, on peut, donc si vous, si vous préférez, en plus de la vidéo, ajouter euh, de l'audio, euh, ajouter un bloc-notes, euh, ajouter des images, ajouter un enregistreur audio. La raison pour laquelle on ne le sélectionne pas là, c'est qu'en fait, euh, à cet endroit-là, précisément, en fait, on sélectionne les éléments qu'on veut, qu veut, qu veut voir apparaître sur l'ensemble de nos pages, donc l'ensemble de nos chapitres. Et donc, euh, vaut mieux peut-être... Ajouter euh, euh, les éléments euh, spécifiques à des endroits spécifiques plutôt que de devoir les supprimer sur chacun des voilà, sur chacun des, des chapitres parce qu'en fait tous les éléments qu'on va pré ajouter ici au sein de chaque page donc chaque chapitre euh, on va devoir enfin on, euh, on, on peut les on peut les, les bien sûr les, les supprimer ou on peut les ajouter plus tard euh, voilà je mets, alors la raison pour laquelle je mets pas d'accroche parce que l'accroche peut s'assimiler à un titre euh, c'est qu'en fait, vous allez voir, euh, chaque page con, en fait, contient elle-même un, un titre déjà. Et donc, si on ajoute en plus une accroche, ça fait deux titres qui apparaissent sur la page. Et après, il faut euh, décocher quelque chose pour supprimer le titre de la page. Bon, c'est un peu flou tout ça, mais tout ça pour dire que ce n'est pas nécessaire d'ajouter l'accroche. Allez, suivant. Step, step. Ok, donc là, la formation est donc créée. Super, votre formation est prête. On peut le voir ici. On voit ici un aperçu. Bien sûr, cette photo-là, on va pouvoir la supprimer. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On passe donc à l'étape suivante. Super. Encore une fois, une félicitation. Ça fait deux fois qu'on est remercié d'avoir fait ça. Je pense que bon, c'est vraiment un accomplissement. Voir ma formation. Voilà. Donc là, on a accès, enfin, à notre formation. On n'a aucun membre. C'est normal, on vient de la créer. Euh, on va tout de suite voir à quoi elle ressemble, cette formation. Hein. Comme ça, on va pouvoir voir ce que l'Honibox e nous a créé en quelques clics. Hein. Finalement, on a pris. Alors, nous, on a parlé entre-temps, mais honnêtement ça prend vraiment quelques minutes à créer ça donc voir l'information en ligne donc voilà à quoi elle ressemble actuellement donc on a une image euh, ah, donc il y a même deux formations qui ont été créées dans le bug c'est pas grave on va la supprimer après donc on a une image ici derrière euh, qu'on va pouvoir supprimer bien sûr on a accès à, no à notre introduction donc voilà notre page d'intro qu'on pourra bien sûr modifier à notre aise chaque module au sein desquels, comme on l'a prévu, il y a cinq pages, euh, qui sont donc nos chapitres. Donc tout ça, bien sûr, on peut le renommer, et c'est ce qu'on va faire euh, bah, là tout de suite. En fait, on va là, tout, donc, là la prochaine étape, c'est d'ajouter notre contenu, et donc euh, on va le faire tout de suite. Donc pour ajouter le contenu, il y a deux façons. Je vais supprimer ça, comme ça je reviens sur, ma, sur la formation. Euh, il y a deux façons. Soit la formation où on clique tout simplement ici, sur le bouton modifier le contenu, on arrive donc sur la, la, la page d'introduction. Euh, alors, je ne sais pas pourquoi il nous met tout de suite là-dessus au lieu de nous mettre sur la page d'accueil. Puisque nous, la première chose qu'on veut faire ici, c'est de supprimer cette image. Puisque cette image, euh, je ne pense pas qu'elle corresponde à tout le monde. Donc, dans un premier temps, on va euh, changer cette image. Donc, l'Earnybox, comment il est fait En très rapide, parce que bon, ça, ça peut être embêtant là, cette partie-là, mais. On a l'ornibox, que ce soit dans le site, que ce soit dans les tunnels de vente, puisque bon, l'ornibox est un outil qui propose pas mal d'autres outils, ou dans l'information comme ici on est, euh, le constructeur de page se, euh, est, est constitué de, de trois types de blocs. On a le bloc section, donc le bloc violet, au sein duquel on a des blocs de colonnes, donc on insère des colonnes dans la section, euh, les, la, le, la couleur verte, et au sein de ces colonnes, qui sont donc dans les sections, on insère des éléments, donc les éléments c'est par exemple du texte, euh, des images, des titres, euh, des listes, des questionnaires, etc., etc. des boutons, voilà des vidéos, bon. on va voir ça tout, euh, plus en détail après. Et donc euh, ici la section prend toute la page, l'image prend toute la page, au contraire des, des éléments et au contraire donc des colonnes. On peut donc en déduire que l'image, euh, vu qu'elle vu qu prend toute la page, est dans la section, donc voilà en cliquant ici sur le petit bouton euh, réglage de la section en question eh bien on peut voir que l'image est bien là on va alors la supprimer et donc euh, ben on va au lieu de s'ajouter ici une petite photo on va juste mettre un petit fond qu'est-ce qu'on va se mettre un petit fond, euh, un, un petit fond euh, bleu euh, puisque du coup notre texte est blanc voilà, ça nous évite de faire trop de changements donc, es très mettre... technique tu es très technique là attention oui, ben en fait, en fait, j'essaye de parce que je, la, la quand à chaque fois que je crée donc des formations pour pour certains de nos clients, ils me parlent de cette photo qui est très embêtante pour eux. et Ils font un point de blocage là-dessus. Ah, c'est pour oui. ça que je vous montre comment enlever ça parce que euh, en fait, euh, c'est c'est vraiment. Ils disent mais non, mais moi je ressemble pas du tout à ça. Je veux absolument pas apparaître avec ça. Les gens, c'est la première chose qu'ils voient de moi. Et je comprends. C'est un peu frustrant de voir qu'il y a une, une photo qui s'est mise là sans qu'on sans qu'on le veuille. Donc voilà. C'est pour ça que je montre comment l'enlever. Euh, et, et donc, en fait c'est que quelques clics si vous voulez, c'est trouver la section elle est juste ici, c'est le petit bloc violet on clique sur la roue crantée, des réglages. on supprime la photo comme je viens de le faire et au lieu de mettre un thème à la section on n'en met aucun on sélectionne comme type de fond une couleur, et là on se choisit une couleur, voilà, j'ai choisi la première venue mais bien sûr on peut jouer avec ici la palette hein, ou mettre enfin, ouais, un code couleur, peu importe et ensuite bien sûr ne pas oublier de sauvegarder et voilà au moins on a enlevé cette image et nous perturbe plus et bien sûr comme vous l'avez vu vous pouvez mettre ce que vous voulez une image la vôtre euh, ou pas bon, voilà je fais terminer donc euh, j'ai fait ça en premier nous ce qu'on voulait donc c'était modifier le contenu euh, moi dans un premier temps donc j'ai modifié ici euh, cette image là Mais bien sûr ce qui nous intéresse nous c'est d'insérer le contenu de notre chapitre 1 dans notre module 1 donc je reviens vite fait en arrière, mais si je clique sur terminer, si donc je clique sur modifier le contenu, comme je l'ai fait tout à l'heure. Bien pensé à tout en sauvegarder, non Ouais, ça c'est clair. Voilà, à chaque fois qu'on fait une modification, de toute façon il faut sauvegarder, mais je vais le répéter plusieurs fois dans la vidéo. Euh, voilà, quand on a cliqué sur modifier le contenu, on arrive sur cette page d'introduction. Donc bien sûr, cette page d'introduction, on peut en changer euh, l'accroche la, ici. Donc la page d'introduction, c'est la seule qui n'est pas soumise au. Aux règles qu'on avait dites au départ d'insérer uniquement une vidéo et un texte. Euh, la, la page d'introduction, elle est imposée par l'Ornibox et donc elle contient une accroche, une vidéo et un texte. Euh, je crois que c'est un texte de type euh, information utile. Donc, je sais pas trop où on le trouve celui-là parce que l'Ornibox a récemment changé l'organisation de toutes ces icônes ici. Ah bon, oui, d'ailleurs, il faudra prévenir, mais euh, là, on fait la vidéo à l'instant T. L'Ornibox est très réputé pour changer euh, les choses ouais. euh, régulièrement. Donc, euh... Ne, ne paniquez pas si vous retrouvez pas le bouton au même endroit, c'est ça. Euh, ouais. Souvent, souvent il sera, il sera quand même là. Par exemple, donc avant le, euh, euh, les informations utiles étaient euh, en même temps que les choses basiques, euh, mais là ils l'ont, ils l'ont mis dans une, dans un groupe qui s'appelle informations. Donc voilà, ce, ce bloc-là correspond à ça. Euh, si vous l'aimez, vous pourrez le réutiliser ailleurs. Euh, voyez qu'il y a beaucoup plus d'éléments que ce qui nous proposait au tout départ dans la préconfiguration. Donc c'est plutôt cool, hein. ça veut dire qu'on a pas mal d'autres choses à ajouter. Maintenant, voilà, faut, euh, on n'est pas obligé d'ajouter euh, 700 000 choses. Nous, ce qui nous intéresse dans, ce, dans, dans nos pages, dans nos chapitres, c'est d'insérer surtout une vidéo et un texte. Et le reste, après, voilà, vous, vous faites comme vous, comme vous le sentez, mais vous n'êtes pas obligé d'insérer tout ce qu'on vous propose euh, dans leur box. Donc bien sûr, vous avez la possibilité, quand on clique sur l'élément, voilà, là je fais que des clics, je peux sélectionner le texte, le modifier, donc l'effacer, le, le changer, changer la vidéo, bon, euh, nous ce qu'on veut, donc ça c'est une première façon euh, de modifier le contenu, c'est-à-dire qu'on clique sur le bouton modifier le contenu, on arrive sur la page d'introduction et après on peut sélectionner le module et dans le module sélectionner la page, et sur cette page, voilà, en modifier le contenu, donc choisir la vidéo qu'on veut y insérer, euh, choisir le texte qu'on veut y mettre, éventuellement, choisir le fichier qu'on veut y faire télécharger, euh, qu'on veut rendre téléchargeable. Donc, euh, donc ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité que je trouve euh, un peu plus clean, même si ça peut être euh, un peu embêtant à faire, euh, c'est d'aller dans les paramètres d'aller dans le contenu et d'aller directement là où on veut aller à savoir moi ce que je veux c'est bon première étape euh, modifier le nom de mon module puisque moi mon module ici s'appelle module 1 titre du module 1 donc voilà je rappelle c'est un c'est un plan de formation factice c'est pour ça que mes modules n'ont pas vraiment de titre et mes chapitres n'ont pas non plus vraiment de titre mais c'est pour vous montrer comment on peut modifier chaque chose donc moi je vais renommer mon module comme ça donc comment faire ça je vais cliquer sur les petits, trois petits points ici de mon module 1 qui s'appelle actuellement module 1 et je vais cliquer sur modifier j'accède alors à une page et donc le nom de mon module n'est plus module 1 mais bien module 1 titre du module 1 voilà donc à ça je peux y ajouter euh, si je veux euh, une, de, une date d'accès euh, nous on ne recommande pas forcément de toucher à ça euh, on peut y ajouter une vignette, on peut y ajouter une difficulté, une description. C'est des, des points qu'on ne vous recommande pas forcément d'utiliser. Ce n'est pas très important. Enfin, en tout cas, nous, on ne les estime pas très importants. Euh, bien sûr, si vous, si vous pensez que c'est important pour vous, ben voilà, je vous laisserai lire. Mais nous, on fait la configuration la plus simple, mais surtout la plus efficace selon nous. Voilà. Alors Toujours aller chercher la simplicité, l'efficacité, euh, surtout quand vous débutez, hein, parce que, quand beaucoup de gens perdent beaucoup de temps à configurer des trucs qui ne sont pas utiles, on va dire au départ, et retardent et repoussent la mise en pratique. Et toujours, toujours, est si vous repoussez, rien ne se lance. Exactement. Donc voilà, donc là, on va aller au plus simple. Nous, on veut juste modifier le nom du module, on ne veut rien imposer d'autre. On valide bien sûr. Et là, comme vous pouvez le voir, on a modifié le titre du module. Maintenant, on veut aller, pareil, modifier le titre de la page qui se trouve dans ce module donc du chapitre qui se trouve dans ce module on va cliquer sur voir les pages et là donc j'ai mes cinq pages comme convenu donc je vais cliquer encore une fois sur les trois petits points et modifier et comme vous pouvez le voir j'ai aussi le bouton construire pour directement les construire à la page en question ce qui n'est pas plus mal comme ça on n'a pas à se perdre dans ben directement dans, dans l'outil dans de construction donc on va les modifier ici pour modifier le nom de la page Page, donc du chapitre hein. la page 1 qui s'appellera finalement chapitre 1 et titre du chapitre 1 <rire> voilà et donc ici on laisse pareil les mêmes configurations euh, on peut enlever les, les, les votes en fait euh, ça, ça, ça ne sert pas à grand chose de laisser les votes euh, t'en en penses quoi toi les endroits ce que tu, tu penses c'est important de laisser les votes euh, sur un nom ça sert les... à rien et puis euh... Euh, les gens ne le remplissent pas j'avais laissé pendant un moment et puis en fait je me suis rendu compte que les gens cliquaient pas dessus et que ça n'apportait rien en fait pour okay. personne donc, voilà. donc autant ne pas voilà, ne pas euh... enfin, en fait enlever toutes les options qui peuvent euh, pff, ajouter un peu du, du, du, du, du brouillon à, à votre à votre formation. en fait vous voulez que les gens consomment votre contenu de formation donc enfin, qu'ils voilà, qu qu voient votre contenu de formation donc euh, on va leur demander que de faire ça hein. et c'est ça c'est déjà très très bien. On va laisser le titre puisque voilà nous on a décidé de pas mettre d'accroche donc on va laisser le titre et, euh, et puis voilà et puis c'est tout on va valider oh, top. Euh, bien sûr je j'en profite tant que je suis ici on peut si jamais euh, vous vous êtes trompé vous avez mis euh, le chapitre 1 du module 2 euh, dans euh, dans ce module 1 vous pouvez à n'importe quel moment depuis ici donc euh, les paramètres et le contenu euh, quand vous cliquez sur « Modifier » du chapitre en question, sélectionnez le module dans lequel il se trouve. Voilà, vous pouvez, à n'importe quel moment, changer ça. Bon, Et donc ici, on va construire notre chapitre 1. Et donc, on va aller modifier cette vidéo. Donc, je clique sur le, la... Comme vous l'avez vu tout à l'heure, hein, euh, j'ai cliqué sur la petite roue crantée de l'élément « Vidéo ». Et je vais en changer le lien donc pour ça j'ai mon petit lien de vidéo ici hop alors j'espère que c'est le bon lien sinon c'est pas grave j'irai en chercher un autre parce que j'avais préparé un petit lien on colle le lien bien sûr et donc si on fait sauvegarder donc vous avez plusieurs options hein, bien sûr ici le démarrage automatique le fait de cacher la barre de lecture euh, de désactiver le, le préchargement auto tout ça euh, ça c'est du détail, vous n'êtes pas du tout obligé de le mettre, nous ce qui nous intéresse c'est d'insérer la vidéo. Donc vous copiez le lien, vous le collez ici et vous sauvegardez. Voilà, donc là vous avez votre vidéo. Euh, moi je pense que cette vidéo, n est, n est, enfin, le lien que j'ai eu n'est pas le bon, donc je vais vous montrer comment à quoi ressemble une, une vidéo réelle, hop je vais copier le lien depuis notre Vimeo. Euh, D'ailleurs, est-ce euh, que l'endroit, tu, tu peux expliquer pourquoi on choisit Vimeo nous alors, on prend Vimeo pour plein de choses. Alors, euh, Learnybox permet d'avoir plusieurs systèmes de vidéos directement au sein euh, de, de leur plateforme. Vous pouvez prendre YouTube ou des choses comme ça qui sont gratuits. Vous pouvez même prendre Amazon S3, je pense. Mais là, euh, voilà. Euh, maintenant, la raison pour laquelle on passe sur Vimeo. Alors, c'est surtout pas... pourquoi on ne prend pas les autres. On prend Vimeo plus, plutôt comme un, un choix quasiment obligatoire. Euh, sur YouTube, les gens peuvent retrouver votre vidéo sur YouTube et du coup… Sortir de la formation, récupérer votre vidéo sur YouTube, la partager. Et en fait, votre formation, elle est sur YouTube gratuitement pour les gens. Donc, ils peuvent limite s'inscrire, se désinscrire tout de suite derrière parce qu'ils peuvent récupérer toutes les vidéos gratuitement comme ça. Euh, donc, c'est cool. pas top et euh, les gens peuvent télécharger les vidéos de YouTube. Euh, la raison pour laquelle on ne passe pas sur une plateforme comme Amazon S3, c'est parce que c'est extrêmement, extrêmement technique. Même si ça ne vous coûte pas cher. Il faut le dire, hein, ça ne coûte pas cher Amazon S3. Mais alors par contre, c'est tellement dur euh, techniquement. Ça prend un, un temps fou à programmer. Voilà. Et alors, pourquoi on va sans Vimeo ben, Malheureusement, Vimeo est payant, euh, coûte cher. Euh, enfin, après, ça dépend de chacun, mais il euh, y a une fonction… Alors après, nous, on a une fonction très chère parce qu'on a d'autres besoins pour Vimeo. Mais il euh, un Vimeo, il y a un coût. Euh, chacun verra midi à sa porte pour le coup. Ouais. Euh... Mais par contre, ça empêche les gens de télécharger. Ouais. Euh... En plus de ça… Vimeo euh, en général ne bug pas, les gens ne peuvent pas retrouver les vidéos sur Vimeo et euh, derrière, euh, bah, c'est très facile à mettre en place. Vous mettez la vidéo sur Vimeo, vous récupérez le lien, vous le collez, hop, ça fait en, en deux secondes quoi. Exactement. Si je peux ajouter juste un petit truc, c'est. Je dis rajoute. Euh, euh, sur, euh, sur YouTube, il me semble qu'à euh, la fin de chaque vidéo, YouTube étant un outil gratuit, son objectif c'est qu'on reste sur la plateforme. Donc, euh, Il nous propose des vidéos de YouTube. Exactement. Alors que Vimeo, voilà, Vimeo, on peut empêcher de faire ça. On peut euh, ne rien mettre après la vidéo. Voilà. Euh, et donc, euh, c'est parfait pour, pour notre besoin. Voilà, en fait, YouTube vous fera va faire forcément sortir les gens de votre plateforme à un moment ou un autre. Et, euh, et ça, ce n'est pas top. Exactement. Voilà. Donc, euh, d'où l'intérêt de Vimeo. Et donc là, j'ai inséré la Vimeo, ce qui me donne ça, euh, en fait. Voilà, vous, bien sûr, vous aurez euh, votre. Euh, votre vidéo ici comme je viens de la remplacer ensuite on a l'outil texte alors nous on vous conseille on a préparé un petit texte puisque c'est un texte qu'on utilise à chaque fois sous les vidéos Hop. un texte que on vous recommande de mettre sous chaque vidéo comme ça c'est ce texte là voilà donc c'est un texte qui en fait qui sert d'outil pédagogique un petit peu euh, on leur demande s'ils ont des questions. Si oui, ils peuvent. Ils ont deux choix euh, soit aller voir la FAQ, soit euh, donc la, la foire aux questions, euh, soit euh, ben, poser directement la question par email, euh, soit du coup euh, prendre un rendez-vous téléphonique dans le cadre d'un accompagnement pédagogique. Donc, ça, c'est lié à la formation professionnelle par contre. Donc, c'est exactement pas du tout obligatoire si jamais on ne fait pas de la formation pro. Alors, sachant qu'il est hyper important pour la formation pro de prouver que vous avez un accompagnement pédagogique donc il est hyper important que soit des coordonnées de contact soient affichées mmh. soit euh, alors l'idéal le l'idéal c'est que vous mettiez en place un calendrier de prise de rendez-vous parce que c'est la preuve ultime voilà euh, parce qu'en fait, cool. fait du coup il y a les rendez-vous qui sont pris qui sont affichés qui sont enregistrés quelque part et on peut pas dire ah bah ben non vous avez inventé les dates vous voyez et euh, pour l'accompagnement pédagogique, pareil, il faut qu'on puisse vous contacter. Donc là, on met une méthode et euh, l'accompagnement technique. Donc pour l'accompagnement ah. et pour l'accompagnement technique, donc il faut une méthode de contact également. Euh, et donc c'est pour ça mail ou téléphone, parce qu'en général, quand il y a un problème technique, il faut le répondre rapidement. Et voilà. Et la FAQ, bah parce qu'en fait, vous pouvez avoir une FAQ qui va répondre aux questions les plus principales. Et je vous recommande fortement de faire ça. Ça va vous faire gagner énormément de temps de gestion client. Regroupez toutes les questions que vous voyez le plus souvent et mettez tout dans la FAQ. Alors bien sûr, dans une seconde vidéo qu'on va faire, on va, on va, euh, là, on vous montre la chose rapide et ouais. qui vous permet de répondre aux critères de la formation professionnelle. Mais euh, on peut créer des pages spécifiques pour ça et qui permettront de, de, de respecter en fait. Exactement. Ouais. Là, en fait, l'objet de cette vidéo-là, c'est vraiment de vous aider à, à créer votre formation au sein de l'earning mais dans une seconde vidéo, euh, ce sera plus axé sur la formation professionnelle, comment rendre cette formation qu'on vient de créer ensemble euh, ben, parfaite pour, euh, en tout cas, euh, il, dans les règles de la formation professionnelle. Voilà. C'est ça. Très, très important. Alors, vas-y, vas-y, je te laisse continuer. Euh, et donc, après ce texte, on a, euh, on a la possibilité, bien sûr, d'ajouter un fichier à télécharger si vous en avez. Donc, encore une fois, on clique sur le petit bouton réglage. On va parcourir les fichiers alors deux choix en fait soit on insère son fichier au sein de la base de données learning Box, donc pour ça on va cliquer sur parcourir et uploader un document comme on l'a fait finalement tout à l'heure avec notre image Là, on peut insérer des pdf on peut insérer euh, des images on peut insérer euh, des vidéos bon que sais-je tout en sachant quand même euh, et c'est la raison pour laquelle on vous conseille d'utiliser un outil externe pour euh, les vidéos c'est que le le système de stockage de l'earning box est assez limité et donc si vous insérez des vidéos ça va être très très très vite limité euh, donc voilà les vidéos on vous conseille pas de, de les mettre dans, dans le stockage de l'earning box. par contre les documents n'hésitez pas euh, sinon bien sûr si jamais vous avez votre, votre propre système par exemple dropbox euh, ou d'autres hein, euh, ben voilà vous avez simplement ajouté le lien du fichier en faisant bien attention que euh, voilà que c'est un c'est le bon lien en fait c'est le, le bon lien le bon lien téléchargeable euh, voilà donc nous par exemple dans, notre, dans le cadre de notre chapitre 1 on n'a pas besoin de faire télécharger un document raison pour laquelle je vais supprimer ce bloc pour vous montrer comment supprimer un bloc ici on a la petite corbeille à droite de, de, de l'élément donc je clique et je supprime euh, si vous avez l'envie d'ajouter et je vais terminer avec ça pour, euh, pour le contenu de ce chapitre si vous avez besoin d'ajouter un autre texte je ne sais pas par exemple un texte descriptif euh, de, de, cette, de cette vidéo ou un texte, comme nous, on le fait pour avertir sur le fait que euh, ben, sans, euh, sans avoir vu la vidéo, les logs ne peuvent pas être comptés. Alors, eh bien, très important parce que voilà. ça correspond à 90% de notre, de notre support technique et pédagogique. C'est la prise en compte des logs de connexion et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose de hyper agaçant et... Ce n'est pas de votre faute en tant que formateur, mais souvent euh, avec toutes les normes de sécurité qui sortent aujourd'hui pour la vie privée, eh bien, les navigateurs de vos clients sont bloqués sur protection de la vie privée au maximum et empêchent le de suivi des connexions. Et donc, s'il n'y a pas de suivi de connexion, de log de connexion, si on ne fait pas attention à ça, bah, rien n'est pris en compte. Et euh, normalement, vous ne pouvez pas dire qu'une personne a suivi votre formation. Exactement. Exactement. Donc c'est pour ça que nous, euh, en dessous ou au au-dessus, voilà, ça c'est vous qui choisissez, mais de chaque vidéo, on choisit peut-être un petit texte pour avertir que c'est important de, de bien visualiser les vidéos, puisque euh, ben, sans ça, les logs de connexion ne peuvent pas être parfaitement pris en compte. Euh, et donc pour ça, on peut ajouter un petit texte, bien sûr. Donc on a ici l'élément paragraphe, c'est un élément basique, et il est tout en haut. Donc pour accéder aux éléments, si jamais vous n'êtes pas ici, si vous n'avez pas tous ces éléments à gauche, par exemple, que vous êtes là-dessus, ou vous êtes là-dessus, euh, ou que vous êtes ici, Bon, peu importe en tout cas si vous voulez accéder aux éléments vous pouvez cliquer sur éléments en haut à gauche paragraphe et là vous avez simplement à cliquer glisser à l'endroit où vous voulez et à l'endroit où vous voyez ce petit ce petit trait bleu c'est là où l'élément va se déposer donc on relâche et l'élément se dépose là où on souhaite il euh, y a peut-être une question là qui vient c'est pourquoi l'élément texte n'a pas aussi un fond bleu euh, c'est parce qu'en fait euh, lors de la pré-configuration de l'endibox on a choisi d'ajouter donc un texte un paragraphe à notre chapitre euh, et en fait comme dans notre thème on a sélectionné euh, un thème un peu bleuté et eh bien euh, il a mis tous les textes qu'on avait pré-insérés avec un fond bleu bien sûr euh, donc là quand on insère un élément n'importe lequel mais quand on insère un élément de, de, de, depuis la base d'éléments de learning Box, euh, il est vierge de toute modification il est, il est neutre en fait donc euh, c'est pour ça qu'il n'a aucun fond et que la couleur est assez basique si vous voulez ajouter un fond vous avez la possibilité de le faire mais je ne vais pas rentrer dans ce détail là mais voilà, vous avez la possibilité bien sûr sur chaque texte d'ajouter du gras, d'ajouter de l'italique, de changer les tailles euh, de, du texte de le centrer ou non voilà. ici nous ce qu'on veut en tout cas c'est ajouter notre texte qui dit que seul le temps de visionnage des vidéos est pris en compte d'offre temps de, de, de connexion donc on va ajouter ça, je vais copier ce texte c'est dingue parce que même en mettant ce texte, les gens tu ne pas. comprennent pas et c'est comme s'il était invisible en fait. <rire> ouais, donc bah voilà, c'est d'où peut-être le placement important de, du texte. Est-ce qu'on le met au-dessus Est-ce qu'on le met en dessous voilà. On peut bien sûr à chaque instant modifier la place du, de, de ce euh, En changer, voilà, comme je le dis tout à l'heure, la, la, la taille du texte si besoin. Bon ou le laisser par défaut, et bien sûr, on n'oublie jamais de sauvegarder en bas à gauche. Et une fois qu'on a terminé, eh bien on clique sur terminer. Alors, depuis qu'on est ici, euh, on peut bien sûr faire notre chapitre 2, euh, notre chapitre 3, etc., etc. Si on le souhaite, sans avoir à sortir de cet élément, euh, euh, de, de ce mode euh, modification, puisque du coup, je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut depuis les paramètres accéder au contenu et modifier le contenu directement depuis les paramètres. Mais comme vous le voyez là, du coup, je n'ai plus aucun accès aux paramètres, donc c'est assez embêtant. Euh, Peut-être qu'on a envie de faire tout depuis l'éditeur ici. Donc si vous voulez modifier le nom du chapitre 2 qui est aujourd'hui par la page 2, eh bien, vous pouvez depuis ici euh, ce, ce, ce, cette, cette fenêtre, cette, cette visualisation-là d'éditeur, cliquez là sur la petite flèche en haut paramètres de la page et vous pouvez modifier ici le nom de la page et même le changer de module si vous voulez le changer de module voilà. vous pouvez même donc désactiver les votes de cette page directement ici donc ça peut être plus pratique euh, par contre d'ici on ne pourra pas recréer euh, par exemple un chapitre qui contient des sous chapitres pour faire ça je vais vous montrer comment faire dans un instant donc là, on va, on va renommer, en fait, juste pour, le, juste pour la vidéo, mais on va renommer tous les chapitres pour que notre module 1 soit parfait, soit en tout cas parfaitement renommé. Et je vais vous montrer après comment créer ce chapitre 3 qui contient deux sous-chapitres. Voilà. Donc, je vais modifier ici le titre de la page 2, donc du chapitre 2. Bien sûr. Je sauvegarde. Je termine. Et donc, là, si je fais « Modifier le contenu », bon, je n'étais pas obligé de, de, de faire « Terminer ». là, j'ai fait « Terminer pour, » euh, pour, euh, pour vite me rendre euh, dans l'autre modification. Mais bien sûr, euh, si on avait fait « Sauvegarder » et qu'on avait rechargé la page, on aurait aussi vu que le changement avait bien été pris en compte. Donc là, je vais faire « Terminer » pour changer rapidement les titres de chacun de mes chapitres. Hop, pour aller donc dans « Paramètres »,« Contenu »,« Module 1 »,« Voir les pages », comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et donc là on arrive au chapitre 3 chapitre 3 qui est donc qui contient deux sous chapitres euh, et quand un, un chapitre contient des sous chapitres c'est là où il faut un petit peu tricher euh, puisque euh, une page ne peut pas contenir des sous pages en fait euh, c'est seulement des modules et en fait dans l'Ornibox, euh, un module il faut le prendre comme un comme un dossier au sein desquels on met des chapitres des pages voilà. donc nous notre euh, chapitre 3 qui contient donc deux sous chapitres on va y ajouter un module qu'on va appeler chapitre 3 donc c'est là ne faut pas se perdre c'est un, un module qui s'appelle chapitre 3 parce que je vous le disais un module en fait est un dossier donc ce module on l'appelle chapitre 3 titre du chapitre 3 hop on valide on le met à la place de la page 3 ici qui avait été pré créée on supprime ça on en a plus besoin puisque du coup cette page 3 était censée être notre chapitre 3 Et donc au sein maintenant de ce chapitre 3 on va faire voir les pages on a bien sûr aucune page et là on va y ajouter une page qui est notre sous chapitre donc, sous chapitre 1 Hop. donc ici on, depuis cet endroit on peut décider d'y insérer la vidéo, le texte euh, donc on peut y ajouter aussi le bloc de téléchargement on enlève les votes on valide et on peut carrément dupliquer notre sous-chapitre ici hop on valide et voilà, comme ça il a les mêmes paramètres que notre sous-chapitre 1 on essaye de gagner du temps voilà, donc très on a créé... Le gain de temps très, très, très important. C'est ça, ouais. le but c'est de gagner à chaque fois du temps. Donc ici, euh, on va faire la même chose avec notre chapitre 4 très rapidement et notre chapitre 5 pour euh, aller vite à, à, la, à, comment dire, à la mise en place d'un truc super important qui est bah, l'évaluation finale, ce qui nous intéresse. Donc, on va aller chapitre 4. Hop on n'autorise pas les votes. Yeah. Chapitre 5, qui est donc notre questionnaire de connaissances, qui fait un peu office ici euh, d'évaluation, de, euh, de, ben, finalement, d'évaluation de modules. Et c'est là où c'est super important, euh, puisque nous, donc on va bien sûr le renommer, mais comme on l'a dit tout à l'heure, on veut obliger les gens à remplir nos évaluations et, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce, ce, ce système, euh, cette méthodologie. C'est parce qu'elle nous permet de cacher le bouton de suite ici. Et quand on cache le bouton de suite, euh, ça oblige les gens à faire l'action. Donc le, ça oblige les apprenants à faire l'action qu'on veut qu'ils réalisent ici, répondre au questionnaire, sans quoi ils ne peuvent pas accéder à la suite. Alors, très important parce que, euh, juste pas. Euh, je fais mon petit côté droit de la formation, mais euh, certaines directes considèrent que si vous n'obligez pas les gens à répondre aux questionnaires pour voir le module suivant, ce n'est pas de la formation pro. Euh, ce qui est complètement, il euh, n'y a aucune règle de droit qui se base là-dessus, mais c'est leur considération. Donc, euh, du coup, vous prenez en compte leur considération. Donc, pensez à bien mettre en place ce blocage de questionnaires pour les modules suivants. Sinon, en cas de contrôle, euh, bah, vous, votre formation ne pourrait pas être considérée comme formation professionnelle. Et en plus de ça, vous êtes obligé en formation en ligne, dans le droit de la formation, de prouver que les gens suivent votre formation. Et une des preuves, c'est qu'ils remplissent des questionnaires. Donc, il faut mettre en place des questionnaires à chaque module pour prouver que les gens suivent votre formation. Donc, en fait, l'un dans l'autre, on répond à plusieurs critères en le faisant et en obligeant les gens à le faire. Voilà, exactement. Merci de ton soutien. Euh, donc là, on va arriver, euh, on va arriver doucement euh, sur, euh, sur la fin, puisque du coup, on va, on va pouvoir créer finalement notre, euh, notre évaluation. Je vais aussi montrer comment on crée un sondage, bien sûr. Euh, comme ça, on aura on aura tout. Donc, on va se rendre sur notre chapitre 5. Encore une fois, on peut s'y rendre en cliquant sur « Modifier le contenu », comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ou directement ici, euh, en cliquant sur « Construire ». Donc Bien sûr, vous ajoutez votre, votre vidéo s'il y en a une. Sinon, ben, si euh, votre chapitre de questionnaire n'a pas besoin d'une vidéo, vous supprimez la vidéo. Euh, on ajoute à chaque fois, bien sûr, le petit texte lié donc, à l'accompagnement pédagogique, à l'accompagnement technique aussi. Ici, il ne faut pas l'oublier. Très important, mettez-le partout, mettez ce test-là partout. Euh, parce que, bah, vous savez, en cas de contrôle, vous ne savez peut-être pas, mais en tout cas, ils chercheront à, à remettre en question et le moindre endroit où on peut, entre guillemets, louper, euh, ça pourrait être considéré, euh, on pourrait, voilà, euh, vous embêter. Donc, ce texte doit être littéralement partout. Exactement. Bon, bien sûr, une fois qu'on a fait ça, comme d'habitude, on sauvegarde toujours en bas à gauche. Et là, important, euh, donc, bon, nous, dans ce, on va dire que dans, ce, dans cette page d'évaluation, de, de, en tout cas, de, de questionnaire de connaissances, on a besoin que de notre questionnaire de connaissances et de ce petit texte qui nous qui nous demande si on a besoin d'une aide quelconque. Donc on n'a pas besoin de ce bloc de téléchargement, on va aussi le supprimer. Donc maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est d'insérer euh, un bloc de questionnaire donc, qui se trouve ici dans Dynamique euh, et qui se nomme Sondage quiz éval Voilà, donc on va cliquer dessus, le glisser jusqu'à au dessus euh, du texte. On sélectionne le type de questionnaire. Est-ce qu'on veut que ce soit un quiz Est-ce qu'on veut que ce soit un sondage Est-ce qu'on veut que ce soit une évaluation Ici, euh, c'est un questionnaire de, de connaissances. Donc, vu que c'est le questionnaire de connaissances du premier module, euh, on n'est on, on est pas. Genre, je ne sais pas si on a besoin de le noter. Je pense qu'on a besoin quand même de le noter pour savoir de où ils partent. Et, euh, toi, c'est ce que tu fais, Léandro, hein, c'est que tu mets un questionnaire de connaissances au début de la formation. Oui, bah, en et... fait, il est même obligatoire avec, euh, avec Calliope. En fait, vous devez mesurer le niveau de connaissances de vos stagiaires euh, avant l'entrée en formation, de savoir ce qu'ils savent déjà, euh, très important. Et ensuite, bah, vous devrez, à la fin, faire un, un test final pour vérifier le, la nouvelle prise de connaissances en fait, qu'il y a. Donc, au final, ce n'est plus. Euh, euh, avoir que le questionnaire final dans une formation n'est plus. Euh, n'est plus la norme. En fait, il faut le test de connaissance au début et le test à la fin. Donc, en fait, c'est le même test, sauf que du coup, tu compares simplement les résultats à ces deux tests pour savoir si c'est la version. Alors, des... ça peut être un... une des solutions. Okay. Mais euh, non, le test de, de, de connaissance, c'est un test pour connaître le niveau de connaissance sur le sujet. Donc, ça peut être, euh, ça peut être entre guillemets les mêmes questions okay. pour faire un, une comparaison. Oui, d'accord. Mais… Normalement, c'est des questions différentes et qui permettent d'évaluer ouais. le niveau de connaissance. D'accord, euh, vous, vous, vous. très bien. Ouais. Okay. Moi, on, ça y a tout, on peut faire un cours sur le test de connaissance. Euh, <rire> il y a non, des cours juste... sur le test de connaissance. Euh, sais, une mais voilà. De priorité. Très bien. Bon, bah, en tout cas, voilà. du coup, nous, euh, ce qu'on veut quand même, c'est euh, faire une évaluation pour, pour évaluer finalement euh, là où il en est dans ses connaissances liées au sujet de, de la formation. Donc, on va cliquer sur évaluation. On va cliquer sur « Sélectionner une évaluation ». Et en fait, ben, euh, on n'a pas créé d'évaluation jusqu'à maintenant. Moi, je suis comme vous, je viens de démarrer la formation, je viens de créer là ce que je viens de créer avec vous. Donc, on n'a pas encore créé d'évaluation et c'est ce qu'on va faire. Donc, on va simplement cliquer sur « Créer une évaluation ». Cool. Alors, le nom de l'évaluation. Euh, et bien, du coup, nous notre, le nom de notre évaluation, c'est « Questionnaire de connaissances du chapitre 5, module 1 ». Donc, en fait, on va le nommer exactement comme ça pour savoir de quoi il s'agit en fait, parce que vous allez le voir, euh, en fait, au fur et à mesure, les questionnaires de connaissances vont s'accumuler, enfin les questionnaires en fait, tout court, les, les, les évaluations vont, vont s'accumuler au sein de votre learning box et si vous ne les avez pas bien nommés, euh, ben vous allez vous perdre dans euh, quel questionnaire est lié à quoi. Euh, donc, euh, ça peut même valoir le coup de mettre le nom, si vous avez décidé de faire plusieurs formations à terme, euh, ça peut valoir le coup de mettre même le nom de la formation. Alors, ouais, je me dirais même de le faire prendre la bonne... Euh la bonne, euh, comment dirais-je, je dirais même, je dirais même de prendre les bonnes habitudes dès maintenant et de mettre le nom de la formation tout de suite parce que vous allez en créer plusieurs et pour euh, le paramétrage des documents qu'on verra dans une autre vidéo, c'est très important. Donc, euh, donc là, nous, on va créer une évaluation. On va bien nommer cette évaluation comme, comme tu viens de le dire. et euh, avec d'abord le nom, de, de, le, le nom de, de notre formation. Donc ici on ne sait pas, a priori on ne sait pas comment elle s'appelle, donc on va l'appeler ma première formation. Hop. Un, petit, un petit tiret. Euh, on est donc dans le module 1, chapitre 1. Euh, non, pardon, chapitre 5. Et euh, ici. Donc, c'est un questionnaire qui s'appelle questionnaire de connaissances. Donc, on va l'appeler de la même façon. Hop. Alors, nous, on, là, je mets cet ordre-là, mais on pourrait très bien juste euh, mettre. En fait, je, le tout, c'est de choisir sa, sa, sa nomenclature. Et une fois que vous avez choisi votre nomenclature, ben, d'appliquer la même nomenclature partout. Ça pourrait être, là, ici, la nomenclature serait euh, le type du questionnaire, dans quelle formation il est, puis dans quel module, puis dans quel chapitre. Voilà. yes pourquoi pas vous pouvez bien sûr ajouter un titre privé alors ça veut dire que si euh, votre nomenclature est trop complexe pour le pour pour la personne euh, ben pour votre pour votre apprenant bon vous pouvez mettre un titre privé pour vous maintenant vous allez le voir la plupart du temps le titre euh, bon, il n'est pas très important ben il n'est pas il est pas très important dans le euh, c'est pas c'est ce qu'on regarde tout de suite quoi donc voilà euh, donc, on va l'appeler comme ça. Hop, on peut mettre un texte d'instruction, si on le veut, une image, si on le veut, mais nous, on va faire simple. On va enregistrer comme ça. Ici, bien sûr, on choisit le type de, de l'évaluation. Donc, euh, l'utilisateur peut répondre. Alors, voilà, on a quatre types. Nous, euh, il me semble qu'en général, on choisit le type 2, euh, à savoir l'utilisateur peut répondre plusieurs fois euh, à une même question et peut passer à la suite après avoir répondu euh, une fois à la question. Donc, euh, en fait, le, le 3 et le 4 sont très restrictifs. Après, je ne sais pas, je me rends pas bien compte. Est-ce qu'il euh, y a sûrement des restrictions liées à, liées à la formation pro euh, Peut-être que l'utilisateur ne peut répondre qu'une seule fois à la même question Alors, euh, on, pour l'instant, on part sur le principe qu'il répond qu'une seule fois. Euh, ça va être beaucoup plus simple à gérer pour, euh, okay. pour vous. Bon, bah, Dans ce cas-là, ce sera le type 3. Hop. accès à l'évaluation, on lui laisse en dignité. on ne met pas de date limite, euh, on ne cache pas les résultats à la fin, bon ça c'est un choix, on ne met pas non plus de date de début et de fin, sinon en fait, ben, si, on, si on met une date de début, donc si vous la mettez, si mettez aujourd'hui, ce n'est pas très grave, mais par contre, si vous mettez une date de début euh, et que la personne arrive avant sur l'évaluation, elle va être bloquée, à moins que ce soit un souhait de votre part, mais sinon, voilà. Par contre, pour la date de fin, euh, je ne crois pas, en tout cas, moi, j ai, j ai, je ne vois pas dans quel Cas, euh, euh, ça peut être utile dans notre type de formation ici. Non. Donc, on ne va pas choisir de date de fin. Le thème, bon, vous avez trois thèmes un thème blanc, un thème noir ou un thème rouge. Nous, on va rester simple. Un thème blanc, c'est très très bien. Étape suivante, vous pouvez décider ici de mettre un autorépondeur cest c'est-à-dire euh, bon, des emails automatiques qui s'envoient après euh, après le après le questionnaire, en tout cas à l'inscription du questionnaire. Nous, on ne va pas faire ça ici, on n'en a pas besoin. En tout cas, euh, on va pouvoir lui envoyer un email euh, une fois qu'il aura répondu, mais on n'est pas obligé de passer par cette étape-là. Donc ça, on va le laisser de, de côté ici. On ne va rien toucher au renseignement puisqu'on va insérer le questionnaire directement dans la page. Et donc, l'apprenant le, le, étant déjà enregistré, eh bien, euh, euh, LearnyBox sait qui il est. Donc, est, on n'a pas besoin d'autres renseignements que ça. Puis, étape suivante. Très bien. Donc là, maintenant, il nous reste trois choses à faire pour ce pour ce questionnaire, pour la configuration du questionnaire, d'ajouter les questions, de gérer les règles de calcul, donc euh, combien on, on ajoute à, enfin, de points à la bonne réponse, et enfin, quelles actions on fait selon euh, chaque calcul. Bon. Donc on va ajouter des questions. Alors là, les questions vont être très simples. Hein. On va donc cliquer ici sur « Créer une évaluation ». Encore une fois, euh, on peut bien sûr cliquer pour regarder la vidéo pour se faire aider si besoin on va cliquer sur créer une évaluation, une question. La question, donc moi je vais créer quatre questions, euh, bien sûr c'est des questions qui sont liées à votre formation, euh, donc bah, je peux pas là vous, vous donner un, un exemple euh, parlant, mais je vais marquer simplement, en fait je vais créer quatre questions juste pour l'évaluation, pour vous montrer comment ça rend. Donc on va faire question 1, voilà, question 1, hop, on va créer quatre questions. Je fais pas forcément de mais bien sûr c'est la question nécessite euh, des, voilà une description ben, on met une description nous euh, là c'est important le type de réponse que vous souhaitez que votre, euh, voilà, que votre apprenant mette euh, c'est super important parce que du coup euh, faut pas que ce... je, je crois que tu avais dit Landro que les questions et les réponses notamment à apporter ne doivent pas être trop complexes en tout cas elles doivent être facilement euh, mesurables puisque du coup euh, bon, l'Hornibox propose plein de choses mais nous ce qu'on conseille c'est d'utiliser soit la réponse unique soit la réponse multiple Soit le vrai yes. faux, quoi. Voilà. En fait, c'est une question de temps de correction euh, et surtout une question de, de, de facilité pour les stagiaires parce que plus les stagiaires ont des choses à faire et à taper, plus ils vont râler. Et plus ils vont râler, moins ils vont faire. Et moins ils vont faire, moins vous aurez de preuves qu'ils ont suivi la formation. Les gens sont malheureusement comme ça. Et euh, du coup, pour vous, ben, il faut vous assurer d'obtenir leur réponse de plus de stagiaires possible et de réduire votre temps de correction au maximum tout en vérifiant que les stagiaires aient bien compris et intégrer les, no les nouvelles notions. C'est pour ça que réponse à choix multiple, c'est peut-être même la, la meilleure solution aujourd'hui pour euh, automatiser au maximum et diminuer votre temps de, de, de suivi tout en vérifiant et en validant le travail des stagiaires. Exactement. Ouais. Donc, choix, ouais, choix unique ou, choix, ou réponse, ouais, enfin, réponse unique ou réponse multiple, euh, ce qui permet donc, euh, donc soit sélectionner euh, une réponse soit plusieurs réponses. Et voilà, au moins, c'est juste sélectionner. C'est ça. Euh, donc bah, nous on va créer en fait euh, on va créer les deux types, on va faire euh, deux questions avec deux réponses uniques et deux euh, questions avec deux réponses multiples, comme ça on aura le tout. Euh, donc celle-ci sera une réponse unique, on va mettre réponse 1, réponse 2. <rire> ah. Et pourquoi pas réponse 3? Ça, c'est pas très grave, et on indique que ben, la réponse unique à cette question est. Par exemple la réponse 1 ok donc ici on n'a pas de page encore créée. donc euh, une page euh, je vais le montrer après ce que c'est euh, c'est en fait une page c'est juste euh, un, un endroit sur lequel se situe là où les questions nous ce qu'on va vouloir c'est que toutes les questions pour une question de simplicité encore une fois juste on veut pas, ce, on veut pas que ce soit trop compliqué donc pour une question de simplicité on va mettre toutes les questions de notre évaluation sur la même page donc ici je vais faire enregistrer et ajouter une question et on va créer tout de suite notre question 2. Question 2. On va dire que c'est une réponse multiple. Voilà. On veut bien sûr la mettre sur la même page. Toujours obligatoire. Dans le cadre d'une évaluation, c'est forcément obligatoire. Euh, donc j'ai choisi la, la page 1 et je n'ai pas choisi de créer une nouvelle page pour pas que la ben pour que en fait, la question soit sur juste en dessous, en fait. Que la question 2 soit en dessous de la question 1 et pas que la personne est à valider la réponse à sa question 1, qu'elle clique encore sur un bouton suivant pour accéder à la question 2. Voilà. Le but c'est de simplifier les choses. Bon. Ici on va rajouter réponse 1, réponse 2, pas 32, réponse 3. Et par exemple ici les deux bonnes réponses seraient la réponse 1 et la réponse 2. On va se rajouter une, petite, allez, une dernière question. Comme ça, on aura quatre points. Voilà, réponse unique, question 3. Et puis, obligatoire, toujours sur la page 1. Donc, réponse 1, réponse 2. Hop. Et la bonne réponse, ici, sera la réponse 2. On enregistre et c'est terminé. On a notre, notre questionnaire. Super. Donc maintenant, donc les trois sont bien sûr obligatoires. Ils sont tous sur la page 1. Et euh, pour faire simple, si vous voulez, on peut bien sûr renommer cette page euh, qu'on peut renommer de la même, du même titre en fait que l'évaluation. Euh, donc, euh, voilà, En fait, vous pourriez rien mettre, c'est pas très grave. Nous, on va mettre ici le, le, même, le même nom. Le nom est obligatoire, donc euh, si, euh, si vous voulez rien mettre, vous, vous pouvez mettre simplement un tiret. Euh, voilà. Nous, on va remettre le même titre, ce n'est pas très important. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble juste après. D'ailleurs, on peut le voir ici, il me semble. Quand je clique là-dessus sur ce petit bouton là on peut voir euh, à quoi ressemble donc notre page voilà à quoi ressemble la page donc la question ressemble à ça voilà donc là on a le titre de l'évaluation le titre de la page c'est pour ça que c'est pas très important de la mettre en fait euh, ensuite on a la réponse enfin, les, nos questions et bien sûr le bouton pour valider et pour terminer l'évaluation tout simplement au, top, au top. ok donc là on va revenir sur la configuration on a terminé de mettre nos questions on va mettre Maintenant, on va, on va choisir le calcul. Le calcul, encore une fois, on nous l'explique, mais vous allez voir, c'est très simple. En fait, ce qu'on veut, nous, c'est juste euh, ben, déterminer combien de points on attribue aux bonnes réponses. Ici, on va attribuer un point par bonne réponse. Hop, Donc, un point par bonne réponse, tout simplement. Après, c'est vous qui décidez de ça. Hein. C'est vous qui faites vos barèmes. Euh, je ne sais pas, tu as, as, as des conseils là-dessus oh, Vraiment, euh, l'histoire des barèmes, vous faites ce que vous voulez. Je pense que même au début... Euh... Réfléchir à des barèmes, ça devient vraiment trop compliqué. Euh, ouais. Et surtout, si vous faites de la simple formation en ligne, si vous n'êtes pas des formations en ligne certifiantes, TRS ou RNCP. OK. Donc, euh, mais là, un point par, par question, enfin, par bonne réponse, c'est bien Oui, très bien. Parfait. Voilà. OK. On va laisser comme ça. Enfin, le titre, on peut le changer si vous voulez, mais là, on est vraiment, au fait au plus simple. On n'a pas besoin de le changer. Donc, si je n'ai pas besoin de le faire, je ne le fais pas. Je valide. Très bien. Donc, on a bien sûr un total sur quatre points. Et les actions... Qu'on va lui demander, encore une fois, il y a une petite vidéo si besoin. Les actions qu'on va demander, euh, c'est que on veut qu'il obtienne au moins la moitié des points pour pouvoir accéder à la suite. Donc entre 2 et 4 points, on veut envoyer un email au participant, qu'on va écrire juste après, Donc, euh, pour le féliciter de, de pouvoir passer à la suite. Euh, et on veut lui ouvrir l'accès à, la, euh, à la page, à la prochaine page en fait. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Euh, donc je vais copier coller mon petit texte que j'avais euh, prévu ici. Euh, hop, celui-ci. Oh, pas se tromper. Donc, le sujet, ça va être euh, l'évaluation du module a bien été validée, par exemple. Le petit message. Euh, et donc, toujours, enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, mais il faut surtout ne pas oublier d'ajouter euh, les contacts pour l'accompagnement pédagogique et aussi pour, pour l'accompagnement le, le, technique, peut-être Ah ouais, alors, euh, les deux sont obligatoires. Vous devez mettre les deux. Ok, donc voilà. Euh, donc ici, peut-être qu'on qu aurait pu rajouter un, un petit élément, euh, voilà, par exemple comme ça. En fait, juste mettre ce texte-là en fin de en fin d'email. De, yes. Hop. Ici, voilà. Comme ça, on a encore... On, a on les félicite, voilà, on leur dit qu'ils peuvent passer à la suite, euh, qu'il faut bien qu'ils conservent euh, ces petits mails comme preuve de passage et on leur, pose si ont, on leur demande s'ils si ont des questions. Bien sûr, on valide et c'est OK. L'action est configurée. Donc maintenant, on n'a plus qu'à... donc Notre questionnaire, est, enfin, notre évaluation est créée. Euh, nos questions ont bien chacune des points et pour un certain nombre de points, donc à savoir ici la moitié des points, on les autorise à passer à la suite et en plus de ça, on leur envoie un petit mail pour, pour les féliciter. Voilà, donc on n'a plus qu'à insérer ce questionnaire-là, on va pouvoir quitter ça. Euh, je vais quitter aussi ça. Donc bien sûr, ici, si, si je, là, je suis revenu sur mon landing box, euh, sur la page sur laquelle j'étais précédemment avant de créer l'évaluation. En fait, quand j'ai cliqué sur Créer une évaluation, il m'a ouvert une nouvelle page. Donc j'ai quitté cette page qu'il m'a créée, euh, puisque je viens de créer l'évaluation. Donc là, pour pouvoir ajouter l'évaluation, là vous voyez, elle n'est pas dessus, c'est pas très grave. On va simplement, euh, donc je vais sauvegarder quand même pour être sûr que je n'ai pas oublié de sauvegarder précédemment. C'est bon, bon je n'ai pas bien. besoin de faire ça. Voilà. Euh, et donc, je vais recharger la page. Je vais retourner bien sûr sur mon questionnaire, sélectionner mon évaluation et donc choisir l'évaluation que je viens de créer qui maintenant apparaît. Ça fait beaucoup de clics, mais... Euh... Et ouais, ça, fait, ça fait beaucoup de clics, Et après, le, bon, là, c'est le moyen le plus simple en tout cas euh, d'y accéder. Donc, donc voilà. Euh, donc, Il me demande ici de, de m'inscrire. Euh, on, peut, on peut décider de le mettre en, en, en anonyme. Euh, bon, ce n'est pas, pas obligatoire. On peut soit décider de le faire en anonyme, soit non. Bon, voilà. Donc ici, voilà, le locationnaire est, est inséré. Et euh, Est-ce que, est que j'ai besoin de, de créer un petit sondage à ton bilan Alors là, je pense que pour le début, euh, le sondage, ce euh, sera plus dans, dans quelque chose qui sera vraiment mis en place après, euh, dans la partie de création de, de formation, euh, vraiment respectant la drette. Euh, au bout du. Bah, bout. Surtout que ça ressemble euh, comme deux gouttes d'eau à ce qu'on vient de faire. C'est pour ça que je me dis, c'est peut-être un doublon de faire ça. Ouais, ça alors là, dans cette vidéo, c'est un doublon. Dans cette vidéo, c'est un doublon. Ouais. Eh bien, on s'arrête là. Alors. on peut s'arrêter là-dessus, du coup. Euh, et bien, on peut répéter toutes ces opérations pour euh, chaque euh, module et chaque chapitre qui nécessite, de, bah, qui nécessite euh, ces changements. Et, euh, et puis voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut cliquer sur Terminer. On a donc accès dans notre Learning Box à. Donc là, je vais supprimer. Euh, donc on va vérifier que. Euh, donc là, normalement, c'est bien celle-ci. On va vérifier quand même que c'est bien celle-ci. Voir la formation en ligne. Parce en fait, tout à l'heure, dans le bug, il m'en a créé deux. C'est pour ça que je montre ça. Donc, c'est bien celle-ci, puisqu'on a modifié le module 1. Alors que si j'ouvre celle-ci, voilà, le module 1 n'est pas modifié. Donc, je peux la supprimer sans trop euh, sourciller. Au top. Voilà, comme ça, on n'en a plus qu'une. On ne se perd pas. Voilà, donc voilà ce, que, euh, ce qui se passe. Si on veut changer cette image, puisque cette image, euh, bah, nos apprenants peuvent y accéder, et après je termine là-dessus. Mais si on veut changer cette image, on peut simplement aller dans réglages, euh, thèmes, personnaliser rapidement. Et on a une bannière ici qu'on peut sélectionner. Donc si on sélectionne la bannière, je vais uploader une petite bannière que j'avais créée très rapidement la fin dernière. Hop, oh, petite vignette. Voilà. Enregistrer. Ça a été extrêmement. <rire> bon, j'avais créé rapidement euh, donc voilà là je l'insère comme une image euh, tout bêtement j'ai enregistré et donc voilà donc là il a en train il a compris que j'avais demandé le changement de la vignette et il est en train simplement de la changer Il faut attendre quelques minutes avant qu'elle s'installe mais voilà au oh, top voilà, on a terminé avec, euh, avec la création de cette première formation bravo donc euh, il reste ouais. plus qu'à aller jusque jusqu'au bout euh, de configurer tout votre programme, toute votre formation dessus. Et, euh, et voilà, donc après, bah, pensez à bien vérifier votre plan, euh, vidéo d'intro, vidéo de fin aussi. Alors, euh, petite chose, depuis que j'ai mis une vidéo de fin dans ma formation, quelque chose qu'il n'y avait pas avant euh, une époque, euh, ça a diminué peut-être par deux le temps de gestion de, du traitement de la fin de formation par les clients. Parce que bah, du coup, euh, à la fin, vous avez toujours des gens, oh, bah, « J'ai fini de regarder toutes les vidéos, qu'est-ce qu'il me reste à faire ?» Bah, euh, du coup, vous avez répondu à tous les questionnaires, vous avez fait toutes les vidéos, vous avez marqué que vous avez suivi tout. Euh, oui, oui, oui. Bah, du coup, il reste plus rien à faire. Vous avez fini la formation. Ah bah ok, c'est génial. Mais ça, c'est du temps de gestion également. Donc, si vous mettez une vidéo à la fin qui dit euh, vous avez fini la formation, voici ce qui vous reste à faire, voici comment aller plus loin, voici ce que je vous invite à regarder. Alors, je dis pas vous recommande ni vous conseille ni vous informe, enfin parce que faites gaffe à tous ces termes-là dans votre formation. Euh, si vous faites de la formation professionnelle. Mais voilà, euh, faites une vraie vidéo de fin qui marque la fin de la formation, qui leur dit qu'est-ce qui va se passer maintenant que c'est fini. Et bah, ça, pensez bien à créer cette, ce chapitre, ce module de fin. Et, et là, vous allez voir, vous allez gagner un temps immense en termes de gestion client. Euh, donc voilà, et eh bien merci Flo d'avoir euh, euh, euh, créé cette, cette formation, montrer comment on mettait en ligne. Un premier une première formation j'espère que ça Exactement. va vous aider nous on va faire une autre vidéo ensuite pour vous dire comment créer euh, tout l'espace pour que ça respecte tout la formation professionnelle et qu'on puisse pas remettre en question l'aspect professionnalisant de votre formation en ligne en tout cas sur la mise en place de la formation en ligne parce qu'en fait vous savez le moindre chose manquante et, euh, et c'est un château qui s'écroule voilà <rire> <rire> C'était très poétique. Donc, euh, donc voilà, donc si vous voulez gagner énormément de temps, nous, on a créé cet espace-là. Euh, déjà tout prêt, il ne reste plus qu'à mettre euh, vos titres, vos textes et vos vidéos. Et... Mais l'espace est ultra configuré du bout en bout pour de la formation en ligne, de la formation professionnelle. Et il ne reste plus qu'à utiliser un code d'importation parce que ce qui est bien avec Learnybox, c'est que vous pouvez importer cet espace directement dans, euh, dans, dans votre compte learning Vous voyez, il y a un, un petit bouton partager importé. Et nous, on a un code et puis voilà ce code. Donc, si vous voulez, on a tout préparé, tout configuré. Il ne vous reste plus qu'à mettre vos informations à vous. A, tout cet aspect technique-là que Florent a montré ne sera pas nécessaire, en tout cas pas, pas entièrement, parce que tout ouais. le fait. Et, Exactement. si vous voulez, il y a un lien en dessous de cette vidéo qui vous permettra tout simplement d'acheter ce... Petit euh, espace tout configuré. Florence, si as quelques mots à dire là-dessus euh, ben, à part le fait que ça fait gagner un temps fou. Euh, alors, cette vidéo-là était super importante pour que vous puissiez voir comment modifier les éléments au sein de l'information, mais au moins euh, la première. Donc, nous on a passé beaucoup de temps pour euh, pour configurer dans un premier lieu la formation. Et donc, bah, tout ce temps-là, c'est du temps de gagner pour vous. Euh, donc, bah, voilà, c'est super quoi. Du coup, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le lien et à en profiter directement ou à revoir cette vidéo et à appliquer au fur et à mesure, euh, tout doucement et étape par étape pour que ce soit le plus didactique possible pour vous. Mais en tout cas, s'il vous plaît, passez à l'action. Lancez-vous, créez votre formation en ligne, mettez-la en hébergement et euh, finissez le de le configurer l'espace. Surtout qu'avec l'earning box, on n'en a pas parlé du coup de l'earning au tout début. Euh, ouais. mais' box il est gratuit alors florent si tu veux parler rapidement du coup euh, oui, oui, oui, oui. On, va, on va on va se rendre sur Learnybox hein, sur le, la tarification je suis, euh, Hop, box donc est ce que je fais tarif' box voilà voilà. Euh, voilà les prix de' box et donc euh, bon, quand, voilà, vous allez cliquer sur le lien vous allez arriver certainement sur cette page ou sinon sur cette page euh, mais qu'importe en tout cas vous pouvez cliquer sur, sur sur tarif et euh, vous avez accès aux tarifs donc, il y a dans un premier temps, leur nid e découverte qui est à 0 euros Et en fait, c'est pour commencer, c'est largement suffisant, puisque vous, vous voulez créer une formation. Donc, ça tombe bien, on a une formation offerte. Euh, vous, vous avez jusqu'à 20 membres. Ça veut dire que vous pouvez vendre votre formation jusqu'à 20 fois, euh, donc à 20 personnes différentes. Et donc, euh, pour.. Euh, alors, tout ça pour euros en fait, donc euh... <rire> c'est super, même si c'est écrit ici, vente illimitée, effectivement vous pouvez faire des ventes illimitées, mais euh, au bout de 20 membres, bah, vous, pourriez... vous ne pourrez plus les ajouter dans votre formation, donc voilà, 20 membres dans la formation, c'est quand même déjà super pour 0€, quoi Yes, et après, ben, vous prendrez les abonnements supérieurs en fonction des ventes, mais je veux dire, quand vous avez fait 20 ventes, ça vous permettra d'avoir la trésorerie pour augmenter petit à petit. Donc, Exactement. Ne, vous, euh, ne vous reculez pas devant devant devant l'aspect financier parce qu'il y en a pas et il n'a plus qu'à foncer ok en tout cas merci pour cette vidéo flo ben oui, merci à toi heureusement que tu étais là pour les détails c'était cool ah ouais mais moi je suis très détail tu vois j'adore euh, j'adore euh, pouvoir euh, faire en sorte que les gens respectent un, au maximum euh, le, la loi et que on ne puisse rien leur reprocher donc euh, même si la loi bouge oui. souvent même si les jurisprudences changent souvent. Voilà. Euh, D'ailleurs, petite chose. On n'a pas dit dans la vidéo, Flo, mais j'ai lu un article très intéressant qui est sorti il y a une petite semaine sur le fait ah ouais. qu'une jurisprudence, une nouvelle, qui dit que si vous ne respectez pas la RGPD, c'est une clause euh, de euh, concurrence déloyale parce qu'en fait, euh, vos concurrents doivent respecter les RGPD. Donc, si vous ne mettez pas tout en place pour les RGPD sur votre espace de formation en ligne, faites attention ah ouais. à cet aspect-là. Faites attention à cet aspect-là. Donc, okay, euh, c'est peut-être un point qu'on pourra aussi aborder euh, dans, dans la vidéo de, de formation pro, peut-être. Euh, oui, oui, oui, tout à fait. Mais alors là, pour le RGPD, ça va aller très, très loin, j'ai envie de dire. Euh, y a des, ouais. c'est pas compliqué, hein. je, je rassure beaucoup de gens. Il n'y a pas grand-chose à faire en soi-même, mais pas grand-chose à savoir selon moi, mon point de vue. Mais en fait, le temps de mise en place est très long, notamment à cause mmh. du temps que les ordinateurs mettent pour afficher une page, copier-coller du texte, etc. Ça peut vous prendre facile, je ne sais pas combien de temps, toi, Flo, de tout configurer, RGPD Deux jours, un jour, ah. complet mais En fait, ouais, je pense, je pense plus, plus deux que un déjà. Mais, euh, mais par contre, ce qui est compliqué, c'est déjà de tout rassembler euh, dans un premier temps pour ensuite devoir euh, tout coller. Quoi. Voilà, il, y a tellement, il y a pas mal d'éléments quand même. Oui, voilà. Du coup, ce n'est pas compliqué, mais là, rassembler les informations, tout préparer et ensuite tout coller, ça prend un petit peu de temps. Euh, ça prend un petit peu de temps. Donc, euh, on abordera ça peut-être même dans, carrément dans une autre vidéo. C'est ouais, ouais. <rire> Je crois que tu as raison. <rire> Donc, euh, bah, écoutez, merci d'avoir participé à cette vidéo. Content d'avoir été avec vous. Content d'avoir été avec toi. Merci, Florent. Ouais. merci ouais, de ton aussi. soutien et d'avoir partagé autant de connaissances aux personnes qui regardent cette vidéo. Il y a peut-être un petit mot pour la fin ou je conclue Tu peux conclure, vas-y. Eh bien, merci et je vous dis à tous à bientôt. Ciao, à bientôt. Ciao.